Bon, rappelez-vous, la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous ai montré donc, comment on crée ce magnifique tableau avec des boutons d'action. Pour le moment, nos boutons d'action ne font rien. Donc là, je vais juste vous introduire de façon très simple alors, au principe des boutons d'action. Après, je suis sûr que vous allez trouver vous-même. Le plus facile, c'est ici, c'est la, la suppression. Donc, chaque ligne, évidemment, il a une poubelle. Et ce qu'on veut, c'est que tout simplement, quand on clique sur la poubelle, la ligne correspondante soit euh, supprimée. Comment on fait ça Eh bien, c'est pas compliqué du tout. Et donc, euh, on récupère ici euh, notre euh, inspecteur. On va euh, revenir ici, on va revenir sur notre magnifique icône. On va peut-être euh, lui donner un nom. Donc on va dire, je sais pas, euh, modification et ça, on va appeler ça suppression. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais dû donner, je crois que j'ai pas oublié de donner un nom au répétiteur lui-même. Euh, ah oui, donc c'est, euh, comment on va appeler ça, euh, tableau des. Bon, Tableau client, par exemple, tableau client. Ok, donc ça c'est une bonne idée de donner des noms à des choses que vous allez référencer. Ça, ça, ça aide toujours. Donc, ce qu'on veut, c'est quand on clique sur la poubelle, on va virer la ligne. Très simple. On fait on-clic. Et vous voyez que, donc ici... Les, on a des actions pour les répétiteurs et, entre, et aussi pour les datasets. Alors évidemment, un répétiteur il va afficher un dataset, un ensemble de données. Et donc, tout ce qu'il me faut faire, c'est je vais supprimer des rangées dans le tableau client et je vais euh, supprimer ceci, c'est-à-dire cette ligne-ci sur laquelle je suis. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez voir si on fait le preview. Ok, Hop, on va supprimer ça comme ça on voit. Donc, on va supprimer Salima Abadi. Hop, je clique. Et ça disparaît. Alors voilà mon post est un peu long donc c'est un peu long mais ça je trouve ça c'est quand même pas mal. Hein. Vous avez vu c'est vraiment très facile, très rapide. Et maintenant vous avez vous commencez à avoir un tableau qui est dynamique.